Salut à tous, aujourd'hui on va visiter un petit chantier d'un ami qui lui investit différemment parce qu'il investit euh, en campagne dans des petites maisons à rénover qu'il loue ensuite euh, à des familles tout simplement en nu donc la location là, la plus simple et la plus tranquille et vous allez voir que malgré tout c'est rentable aussi en fonction de comment on fait les travaux alors euh, là je marche pour arriver jusqu'à sa petite maison vous voyez derrière moi c'est la petite rue de campagne voilà, et on va bientôt arriver à sa maison, vous allez voir que eux, ben, c'est, on va dire le format classique, donc ils font les travaux eux-mêmes, tout simplement. Donc la manière qu'ils trouvent de rentabiliser euh, leurs bien, c'est en faisant les travaux eux-mêmes, en économisant énormément sur la quantité de travaux, pour ensuite avoir un bien qui est entièrement rentable. Voilà. Alors on entend déjà... Je ne sais pas si vous vous entendez, mais on entend déjà les foreuses et les travaux. Voilà, on est arrivé. Donc, on va bientôt rentrer là-dedans. Maintenant, je vais, je vais les saluer et on continuera la vidéo après. Alors, ça, et voilà. Donc là, on est à l'intérieur de, de la petite maison à rénover. Donc, je vous montre tranquillement derrière. On entend les travaux, n'est-ce pas Alors, ici, on a le living. On va marcher. Wow. Voilà, donc ici, on sera dans la cuisine, donc on va avoir une belle petite cuisine ici, avec derrière salle de bain, enfin, WC et puis salle de bain avec douche. Et donc, vous voyez ce qu'on peut faire déjà avec un petit plateau, une petite maison, avec une petite cour. Voilà. On va monter à l'étage, on hein, voir ce qui se passe en haut. et voilà donc ici euh, en hausse qu'est ce qu'on aura tout simplement les chambres donc ici on a la deuxième toilette et ici on a la chambre principale oh ouais, une belle grande chambre avec les fenêtres avec la petite radio de Tony qui travaille je vous montre les combles Alors ça c'est super important quand on, quand on rénove, regardez-moi ça, l'isolation de toutes les combles, voilà, bien isoler le toit, voilà, voilà, voilà, et alors ici ce qu'ils vont faire, tout simplement, c'est mettre un cadenas, donc ça, ça sera fermé avec un cadenas, et pourquoi fermer avec un cadenas Tout simplement euh, mais parce que voilà, les locataires n'ont pas besoin d'avoir accès aux combles. C'est des locataires. On n'a pas envie qu'ils viennent remplir les combles et le jour où ils partent, se retrouver avec un grenier à vider. Donc là, je vous montre la deuxième chambre. Ça, c'était oui, hier soir. Voilà, voilà. voilà on va, on va descendre en bas et on va discuter après en dehors de la maison les de, avantages et les désavantages d'avoir ce type de, de construction. Donc vous avez vu, c'est vraiment une petite maison. On fera la vidéo après travaux pour que vous ayez une idée d'avant et après travaux. Mais vraiment l'important ici, c'est de se rendre compte qu'il faut être bricoleur pour pouvoir se permettre ce type de chantier. On va voir un tout petit peu après, mais ce type de chantier, c'est vraiment pour les gens qui sont bricoleurs, qui ont envie de faire beaucoup eux-mêmes. Parce que si vous prenez un entrepreneur dans ce type de chantier, vous n'allez pas vous en sortir en rentabilité excepté si vous arrivez vraiment à acheter pour une bouchée de pain. Donc ici ils s'en sortent très bien en rentabilité parce qu'ils ne comptent pas leurs heures. Il y a un ouvrier qu'on vient de voir dans l'autre chambre qui travaille, donc là il y a un ouvrier qui est payé, mais en bas c'est un ami et son, son beau-père beau qui justement vont faire les travaux et comme ils vont faire les travaux eux-mêmes, ça leur plaît, c'est un hobby, ils ne comptent pas leurs heures. Un entrepreneur malheureusement va coûter beaucoup plus cher donc eux ils vont être tout à fait rentables dans ce bien-ci parce que c'est un hobby pour eux et c'est quelque chose qui se fait quand même beaucoup beaucoup en Belgique les gens qui sont bricoleurs achètent des petites maisons à retaper ils retapent ça à leur aise et puis ils peuvent louer donc ici on est quand même sur un loyer quand ce sera fini à 650 euros le loyer pour toute la petite maison donc une petite maison living cuisine deux chambres un wc à chaque étage donc pas, pas grand chose, et c'est ce qu'il me disait aussi, il n'y a pas énormément, on dirait qu'ici il y a énormément de travaux à faire, mais ça a été surtout vider tout. Maintenant, comme vous voyez, c'est remettre des plaques de placo un peu partout, et... Ah, là, on prend les escaliers, donc je fais attention. Donc remettre des plaques de placo un peu partout, refaire toute l'électricité, mais comme vous voyez, comme tout est ouvert, ben, c'est facile de remettre tout. C'est facile de remettre l'électricité, vous tirer tous les tuyaux, vous voyez tous les tuyaux qui passent, et ben voilà, tout simplement. Donc c'est facile de remettre tout, et après, il n'y a plus, plus qu'à remettre du du, placo, du plafonnage pour terminer. Voilà, on se revoit pour la fin de la vidéo en dehors de la maison. Voilà, donc on est à la maison et au calme. J'espère que cette vidéo sur chantier vous a intéressé. Donc si vous avez envie de voir plus de vidéos sur le terrain, dites-le moi dans les commentaires. Alors, vous l'avez vu dans cette vidéo, c'est une petite maison qui était dans un état lamentable l'ont acheté et l'avantage de ça c'est que justement tout est à nu donc une fois qu'on a enlevé tout ce qu'il y avait à enlever euh, il reste plus que les murs et donc justement c'est facile de placer ces tuyaux de venir placer ces câbles ensuite on referme tout avec du placo il n'y a plus qu'à mettre les prises il n'y a plus qu'à terminer les tuyauteries une bonne couche de peinture donc techniquement c'est pas si compliqué une fois qu'on sait simplement poser des tuyaux et avec les matériaux d'aujourd'hui, c'est relativement simple de poser maintenant des tuyaux. Ce n'est pas comme dans le temps, il fallait, tout, euh, euh, il fallait un vrai plombier pour pouvoir faire toutes les jonctions. Ici, tout est relativement facile grâce aux matériaux actuels. Donc voilà, petite rénovation. Dites-moi aussi, est-ce que vous, ça vous intéresserait de pouvoir justement passer du temps les week-ends à rénover une petite maison pour booster votre rentabilité et faire d'une petite maison pas trop chère un bien super rentable aussi voilà. Alors, si la vidéo vous a plu, ben, comme d'habitude, un petit pouce bleu. Et vous vous en doutez bien, on a fait la vidéo pendant les travaux. On va faire la vidéo après les travaux. Donc, si ça vous intéresse de voir ce que ça va donner juste après, la petite cloche rouge, abonnez-vous et vous serez prévenu dès qu'ils auront fini les travaux et qu'on aura fait la prochaine vidéo. Sur ce, moi, je vous dis à très bientôt. Salut